Alors ah oui oui bon. allô Oui bonjour, comment ça va Et ben, ça va pour le moment, on va voir ça va. Et euh, hier, quand tu, comment ça s'est passé Est-ce que tu as... Uh Oui, mais aujourd'hui, c'est une euh, terre euh, euh, de code, Donc, euh, comment tu des dit Tu as pris de la Les codes, ce n'est pas trop, trop, trop ce que, euh, que j'apprécie. Mais euh, bon, je vais faire euh, mon maximum pour m'accrocher. Et... Donc c'est ton premier tour ou alors tu as l'habitude déjà de, de, de passer tout le tour de la mode Non, non, c'est mon premier tour. J'ai 18 ans, j'ai 19 ans en octobre, donc c'est mon premier tour. Ouais. Euh, bon ben, tu as des amis, des affamés qui t'encouragent, qui t'accompagnent. Oui, oui, bien oui, sûr. Ma famille est là au de la route. Et puis, euh, comme on est en entente avec le CCB, je suis pas le CS aussi au CCD, au avec moi, Grâce à Dieu. Eh c'est de bonnes choses. Bon, bon pour, pour tout ce qui est nahin, là. Bien, merci beaucoup. Merci